Je suis donc Samia Gozlan, je suis directrice de la Grande École du Numérique. On veut former des personnes créatives parce que nous avons le pouvoir tout le temps aller d'elle-même trouver des solutions, imaginer oui. des solutions, continuer à apprendre, être motivé. On veut former des personnes autonomes, parce que euh, on est dans un monde où chacun doit prendre sa part pour aller chercher quelque chose. Euh, S'il connaît pas quelque chose, il doit. Ça ne veut pas dire qu'elles sont seules. Ça ne veut pas dire qu'elles sont pas aidées, mentorées, coachées, mmh. mais elles sont autonomes. S'il y a un problème, une question qui se pose à elles, elles vont aller chercher de manière autonome la solution. On va former aussi des personnes qui sont capables d'être dans une logique de prise de risque. En France, on a tout, on a un système scolaire qui a été bâti sur le fait qu'on doit répondre correctement qu'une réponse fausse est mauvaise une réponse fausse est fabuleuse parce qu'elle nous apprend et elle nous apprend qu'on a fait faux et donc on saura faire juste et donc la prise de risque c'est le fait de pouvoir oser répondre faux oser répondre tout simplement et donc des personnes qui sont capables de prendre des risques sont des personnes qui sont capables de pouvoir elles-mêmes euh, bah, se former, continuer à se former, aller chercher d'autres opportunités professionnelles. Aujourd'hui, je fais ça, Demain, je pourrais faire autre chose. Et la dernière qualité que moi, je trouve très intéressante, que je vois dans les formations que comme... quand Bélise Grande École du Numérique, c'est la transmission. C'est-à-dire, des personnes capables de cet acte de générosité dans une société, comme vous l'avez mentionné au début, apprenante, ou la vie est apprenant. Bah, ce que j'ai appris, je suis capable de le transmettre. Et je vais le transmettre. Et je vais pouvoir travailler avec d'autres à, à faire en sorte que ce que je, bah, que je ça ait de la valeur. Donc, euh, créativité, prise de risque, autonomie, transmission. Je vais pas en rajouter plus, mais si on a déjà ça, moi je trouve que c'est fabuleux. Et au-delà des compétences euh, techniques euh, à la fin de 7 huit mois de formation.